Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier. Pour quelles raisons le vendeur vend Si vous êtes en recherche immobilière pour un investissement, même pour une résidence principale, eh bien, vous devriez, c'est une question en tout cas que vous ne pouvez pas ne pas poser. Et il faut aussi savoir entendre la réponse. Parce que souvent, ce qui se cache derrière, c'est eh le fait qu'on euh, pense qu'il y a une raison suspecte. En fait. C'est souvent ce que j'entends. on peut lister euh, toutes les euh, bonnes raisons qu'a un vendeur de vendre. Alors, premièrement, il peut vouloir récupérer de l'argent pour acheter sa résidence principale donc ça c'est un motif très courant il peut vendre également ce vendeur pour acheter sa résidence secondaire il veut se faire plaisir ça fait des années qu'il est propriétaire il veut s'acheter un châle à la montagne ou quelque chose à la campagne au bord de mer c'est une autre possibilité ou alors cette personne elle est en divorce donc elle a besoin d'argent pour, pour la prestation compensatoire et d'autres choses et faire des arbitrages ou alors, autre événement de la vie plutôt heureux, bah, la personne se met en couple, les familles recomposées, et donc bah, on repart sur une nouvelle acquisition, donc on vend une, une, un bien immobilier ou une résidence. Euh, on veut encore faire un arbitrage, c'est-à-dire euh, bah, solder un prêt et puis emprunter sur pour faire un autre projet, on peut avoir fini de défiscaliser avec des biens qui atteignent la, la, la fin des dispositifs, soit dans le neuf par exemple, et là bah, ça devient pertinent de revendre. On veut, ou la personne a fait des travaux, et puis eh bien, elle, a, elle a aussi défiscalisé, ça peut être du déficit foncier. Et puis tout simplement ça peut être le fait de rapatrier de l'argent, puisque en revendant, un vendeur peut encaisser une plus-value confortable de plusieurs dizaines de milliers d'euros montant qu'en conservant le bien, elle, peut, elle, doit, elle doit attendre plusieurs années. Donc ça peut être pertinent, un, un bien immobilier qui a euh, 10 ans, 15 ans, ça peut être pertinent pour un propriétaire, pour un investisseur, de revendre, et plus pertinent que de le conserver. En Donc tout cas, que... voilà les, toutes les bonnes raisons qu'un propriétaire de vente. Donc, parfois, j'entends, enfin, les personnes cherchent une opportunité. Alors déjà, elles cherchent s'il y a quelque chose, une erreur, une un vice caché, si les locataires sont à jour des loyers, s'il n'y a pas un problème quelque part. Donc en fait, et ça, ça bah si vous cherchez des, des, des, des, des, des sujets, vous allez pouvoir en trouver en faisant des investigations, une enquête. Sauf que ce sont des faux problèmes. Un bien peut se vendre, ça peut être une bonne affaire, et se vendre pour des raisons tout à fait légitimes et normales de la part d'un investisseur. Et aussi une autre question qui revient souvent, c'est donc si c'est une si bonne affaire que le vendeur vend, et bien pourquoi l'agent immobilier qui me le propose ne l'achète pas lui Alors il faut savoir aussi qu'un agent immobilier, il a un statut d'agent commercial, qui n'est pas un profil très bon pour un banquier. Donc souvent, un agent immobilier peut véritablement proposer des bonnes affaires et ne pas pouvoir financièrement se positionner dessus, même si elle est très bonne, ou ne pas tout simplement le souhaiter parce qu'il n'est est juste pas dans, sa, dans une phase d'acquisition ou alors il a sa résidence principale, ou en tout cas, euh, bah c'est aussi pour des bonnes raisons que l'agent ne, ne le prend pas. Donc tout ça pour vous dire que c'est une question que vous devez absolument poser systématiquement. Pourquoi le vendeur vend n'hésitez pas à la poser et vous verrez évidemment vous me direz l'agent immobilier ou le propriétaire il est libre de vous répondre ce qu'il veut et c'est vrai mais bah, c'est après il faut vous fier à votre instinct il faut le vérifier derrière il faut valider il faut voir avec le notaire qui vous accompagne dans la vente si tout ce qui s'est dit est, est, est vérifié est vrai et vous connaîtrez tout simplement la vérité et en tout cas ne voyez pas dans le fait d'une vente à quelque chose de, de, de, de problématique ou de quelque chose dont on veut se débarrasser en tout cas c'est souvent visible donc c'est pas la peine de chercher des, des, des, des raisons qui n'existent pas voilà pour la, pour la vidéo de jour n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas s'il y a d'autres questions que vous avez bah, les, à les mettre dans les commentaires sous la vidéo je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne sur d'autres visites de biens immobiliers ou d'emplacements immeubles de rapport appartements et autres et Enfin, à vous abonner à la, à, la, à la liste email dont je mettrai le lien sous cette vidéo dans, les, dans la description afin de recevoir en parallèle des vidéos, des, des conseils par email. Voilà des, des retours d'expérience du terrain. Merci de regarder cette vidéo. À bientôt pour les prochaines.